Vous en avez marre de faire des régimes Vous avez tout essayé et rien ne marche sur vous durablement. Et si la solution commençait dans votre tête plutôt que dans votre assiette Vous souhaitez vous libérer de cette obsession et retrouver légèreté et joie de vivre Avec les coachs neurocomportementalistes en nutrition, agréés méthode mère, vous allez comprendre pourquoi vous prenez du poids et comment sortir de cette spirale infernale pour être mince durablement. Avec la méthode mère, allégez-vous la vie